Je vais te parler d'un truc chiant dont on ne parle pas souvent Ok, TCE, ok, ok Le ce traité de la charte sur l'énergie Un texte qui va sceller le destin de nos vies Créé pour assurer nos apports d'énergie Protégeant les investissements de grosses boîtes débiles Leur investissement dans les énergies fossiles Avec lui, l'accord de Paris peut se faire de la pile En clair, ce traité menace nos démarches avec lui, les lois climat seront toutes ramollies Avec lui, c'est le futur qui fait une embolie Si tu sais pas quoi faire, partage vite cette chanson Dedans je t'explique comment tu peux te mettre à l'action Pour toi et pour toute la future génération Tu peux commencer par signer la pétition Tu trouveras le lien en checkant la description Plus on sera nombreux, plus nous écouterons Contacte aussi nos députés européens Pour le modèle, tu trouveras également un lien C'est leur mission de représenter nous, citoyens On doit sortir du traité, retirer nos chaînes Une sortie collective de l'union Possible en 2015, l'Italie est sortie. Bien sûr, ils ont dû verser des contreparties. Pas le choix pour cotériser cette hémorragie. La France est à la tête du Conseil de l'Union. L'occasion de faire la de ce ganglion. Évitons qu'il nous coûte des vies et des billions. Si tu sais pas quoi faire,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 avec lui nos maigres chances de survie coulent à pique Il aide les grosses boîtes, les lobbies et toutes leurs cliques Si met vote des loin en faveur du climat Il l'attaque armé d'une division d'avocats Et c'est notre avenir qui passe de vie à pas.